Comment jouer le chamelem optimalement sur Shadowlands En PvE, donc que ce soit en raid ou en plus, il y a beaucoup d'inconnus, c'est une classe qui est très complète avec plein de possibilités d'être faite et c'est une des classes qui est la plus entre guillemets imprévisible du jeu, c'est-à-dire que des rotations vont vraiment dépendre de ce que tu vas jouer, il n'y a rien qui est forcément écrit dans le marbre, c'est particulièrement complexe ou du moins euh, complet comme classe et du coup pour y répondre, on a Watson avec nous du moins, je t'appelle comme ça parce que ton personnage t'appelle comme ça, mais euh, bien à toi, Watson. Oui, oui, oui, euh, je, suis, je suis plus connu sur Watson parce que c'est mon Shamelem, mais euh, mon pseudo c'est barian effectivement. Mais euh, salut à tous. Merci, <rire> merci Maxime, à... du coup, de m'accueillir. C'est gentil à toi. Bah, merci à toi d'être là, mec. Euh, ça me fait énormément plaisir. Parce qu'en plus, du coup, j'ai regardé un petit peu, on m'a beaucoup parlé de toi. Genre Watson, ouais. Watson, Watson. Genre, okay, <rire> il faut qu'il soit là. Donc, déjà, si tu veux me parler un peu de la méta, toi qui, toi qui joues Chamellem euh, contre Vince ouais. et Marie. Quelle est ah, la place pour toi de la méta, déjà en raid, du chamellem Qu'est-ce que tu en penses en Alors, raid du Shamelem euh, Parlons de la méta, euh, historiquement, le Shamelem ce n'est pas une classe, euh, classe qu'on aime en raid. Il euh, y, a, y a plein de classes qui font mieux que le Shamelem en raid. Il euh, y a Chasseur, Mage, euh, Encaster. Et c'est historiquement une classe qui est un peu boudée. Euh, cependant, cependant euh, sur ce tir -là, là à Shadowlands, sur le premier raid... Euh, on n'est pas trop mal du tout puisqu'on il y a on a un, notamment un, un mono qui est euh, particulièrement puissant euh, parce qu'on a on a pas mal de mobilité maintenant euh, en tant que chamelam et le l'output que tu peux donner en mono finalement euh, c'est un des c un des meilleurs enfin pour moi c'est un des meilleurs mono que tu peux tu peux avoir en raid avec euh, peut-être à la limite un boomkin et et peut-être euh, mage, si je dis pas de bêtises, mais ouais, euh, franchement, étonnamment, le se s'en sort très très bien en mono. En multi c'est un peu plus compliqué, mais, euh, mais en tout cas en raid c'est cool. Ouais carrément, bon, on peut le voir euh, sur des boss comme euh, Hungering Destroyer, euh, le dévoreur, le premier c'est le Il y a euh, Ximox aussi, qui est très favorable euh, au chamellem. Carrément, ouais, ouais ça, envoie, ça envoie de ouf sur ce Ok, Donc ouais. principalement fort sur du mono, euh, sur des situations qui sont un petit peu plus double, triple cliff, genre uh, Huntsman, t'en penses quoi toi sur Alcino, Alors Huntsman, euh, c'est très bizarre comme genre de fight, parce que t'as as énormément de possibilités de gameplay, enfin énormément. Je, je suis un peu marseillais quand je dis ça, mais t'as beaucoup de possibilités, t'as plusieurs légendaires que tu peux jouer sur Huntsman. Ouais. Euh, au total je crois qu'il y a si tu regardes les top world euh, sur euh, Huntsman, as trois types de légendaires qui a joué et les trois euh, font à peu près les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes dégâts donc euh, c'est un peu comme tu veux jouer et au final euh, je pense que c'est pas la meilleure classe que tu veux sur, euh, sur un fight à cleave comme ça mais euh, c'est clairement loin d'être dernier euh, t as, t as quand même un, un cleave qui est assez conséquent mine de rien D'accord. Ouais, ça marche, ça marche. Et côté Mythique Plus, du coup, là où c'est un peu Alors, plus galère, j'imagine. C'est compliqué, Mythique Plus. Euh, principalement, c'est dû à deux choses. Euh, la première, c'est la limite de target euh, qui nous affecte. Euh, on n'a aucun sort qui n'a pas de limite, contrairement à, euh, je sais pas... Je crois que boomkin n'en a pas boomkin n'a ouais, euh, de priest fire de match, voilà. ouais il a pas de voilà il y a beaucoup de classes qui enfin beaucoup il y a quelques unes des classes qui n'ont pas de limite sur certains sorts nous tous nos sorts ont une limite de target donc c'est un peu plus compliqué de sortir euh, beaucoup de chiffres euh, sur des packs à 5 plus target où il y a plus de 5 target euh, la deuxième chose euh, qui est compliquée pour nous euh, et là je vais parler surtout pour ceux qui veulent euh, pousser des clés de plus haut niveau après les plus 15 donc les plus 16 etc après euh, c'est qu'on a une, une méta actuellement euh, de tanking qui est beaucoup basée sur le kiting euh, alors c'est pas le cas pour tous les tanks mais pas mal de tanks ouais. euh, jouent sur le kiting des mobs et notre principale force en, en chamelm sur le multi c'est le séisme et, et, et sprites, ça on aime pas trop c'est hein. ça c'est le problème, c'est que ce séisme ne bouge pas avec ton tank. Et donc, euh, si, si ton tank euh, doit qualité, et ben les mobs sortent de ton séisme. Et là, ton DPS chute, euh, chute de manière drastique. Donc, il faut savoir jouer autour. Ouais, parce qu'en plus, c'est quelque chose que tu vas construire. Tu vas build et euh, quand tu dépenses en séisme, et tu vois le tank qui se barre. C'est euh... ça. <rire> c'est ça. Non seulement, non seulement ça prend du temps à, à construire euh, un, un DPS conséquent autour d'une AOE, mais en plus, si les mobs sont... se déplacent vite, ou alors partent dans tous les sens, ou alors suivent ton tank qui part à 2 km, effectivement, c'est plus compliqué. Mais il euh, faut savoir jouer avec, faut apprendre à connaître euh, ton tank, comment il va qualiter, etc. Et sinon, bah, voilà, faut yes. bah Et je je même même il faut s'adapter. quoi. je tu il... pas obligé de jouer avec les légendaires euh, multi. Par contre. Ah oui, d'accord ok ouais. c'est bon à savoir ça aussi parce que je vois qu'il y a quand même deux mecs qui ont quand même réussi à faire 2400 et 2300 Rio, donc des clés en 21-22 ouais. en Shamelem DJ Frouche par exemple qui est très ouais. très très bon en en ce moment là c'était pas mal et ouais, ouais il joue principalement, euh, principalement avec le ledge Multi euh, de leur Squake euh, après euh, c'est ce qu'il dit lui même sur son stream il dit que le, la, méta, la méta de Kite c'est très très difficile pour mmh. Et mais après je veux dire n'empêche rien on peut on s'en sort très bien euh, la preuve lui même a réussi à atteindre un rio de balade, euh, même même si son tant que doit qualité des mobs ça, ça change rien carrément, enfin, carrément. tant que tu arrives à t'adapter Yes, et du coup, du coup, vu que tu n'auras pas le mal de parler, bon, on va rentrer le petit du sujet. Les légendaires, ouais. c'est quoi les légendaires que tu veux chercher euh, en, en, chaman, en chaman LM Qu'est-ce qu'ils sont sont les légendaires qui sont sympas Rien que, par exemple, sur du mono, mono pur déjà, tu ouais. prendrais quoi Alors, sur du mono pur, il n'y a pas d'équivoque. Euh, le meilleur, c'est euh, Résurgence de l'Ave du Parlement. Il n'y a, a pas de meilleur euh, légendaire mono actuellement. Euh, du moins pas à ma connaissance et Dieu sait que je regarde des logs <rire> donc euh, voilà si vous voulez faire que du, du mono euh, c'est ce légendaire qu'il vous faut euh, petite note euh, ça se loot sur un world boss euh, donc celui de Bastion mm -hmm. euh, Bastion et c'est alors je sais pas quand tu as prévu de sortir cette vidéo mais euh, si elle sort après ce mercredi ce sera la semaine euh, en question que si vous jouez jamais, ah, même, ouais. vous avez envie de vous y mettre. Euh... D'accord, ouais, c'est bientôt. Quoi. Vous avez besoin de, les... de choper ce légendaire sur le World Boss de Bastion. Carrément, parce que je me souviens, ça avait mis du temps en plus à venir. Hein, C'était bah, le dernier C'était ouais. le dernier euh, World Boss euh, dans la rotation et j'avais envie de m'arracher les cheveux. Ah, tu m'étonnes. Hein. Oh, putain, <rire> Toujours pas, Parce que je devais oh. jouer avec celui-ci en mono, donc. <rire> ah C'était compliqué, ah, oui. ouais. ouais. ouais c'est pas mauvais. Après, ça, ça marche, hein, mais. Euh... C'est bien moins efficient que, que le premier. Carrément. Et ouais, du coup, ça, sur, pas... sur des situations plus multi, c'est ce que tu viens de montrer que tu vas apprendre tu Alors, sur des situations plus multi, as deux choix. Euh, tu as forcément l'écho de la grande fracture. Sur 3 ou, 3 ou 5 targets, de 3 à 5 targets, c'est le meilleur. Sur des situations de cleave à 2-3 targets, euh... Ça vaut le coup de faire la fin, emblazée... la fin enflammée du bristiel. Pardon. Je vais y arriver. Celui-ci, euh, il est pas mal joué sur pas mal de fights par des très grands joueurs. Euh, sur Huntsman, j'en ai vu pas mal qui jouent avec ça. Euh, ça joue aussi avec ça. Donc, euh, ça, c'est un peu à votre convenance. Celui-ci apporte un, une rotation un petit peu plus complexe, un petit peu plus bizarre aussi, mine de rien. Ouais, euh, sur du sur du multi, de toute façon on y reviendra quand, quand on fera la rotation mais euh, mais si vous n'avez pas trop envie de vous emmerder euh, pour du multi, celui-là ira très bien mais celui-là euh, apporte plus de plus de force ça c'est certain, sur du gros multi ok, et donc si euh, tu devais crafter déjà une légendaire multi, c'est laquelle qui te semble la plus polyvalente dans le cas où tu veux faire du mythique plus et, euh, et du raid euh... Tu, tu prendrais plutôt celle sur le séisme du coup Je prendrais, ouais, prendrais l'écho de la Grande Fracture. En premier légendaire, euh, je conseille celui-ci. Euh, parce que quitte à, à, quitte à faire, euh, faire du WoW, autant faire euh, tous les contenus. Et donc ça, ça concerne le Mythic+, plus le raid euh, Le raid qui a des fights où ça s'adapte très bien. Sur Huntsman, ça s'adapte très bien. Sur Sun King, ça s'adapte très bien. Euh, Denatrius, c'est très très fort aussi. Et donc, euh, en mythique plus, ben, c'est celui que vous allez jouer principalement. Donc, forcément, euh, celui-là, pour moi, c'est le premier que vous allez crafter. Et la résurgence en deuxième. Ok, ça marche, ça marche. Et du coup, en termes de congrégation, qu'est-ce que qu Est-ce ouais. que c'est -ce est, euh, Necro All Day J'ai vu qu'il y avait un petit peu de ventir en mythique plus. Euh... Alors, euh, ouais, c'est principalement Necro. Euh, je... Moi, je conseillerais pas de jouer, euh, jouer autre chose que Necrolord. Euh, principalement, déjà parce que je ne connais pas vraiment euh, le gameplay des autres euh, Covenants. Mais, euh, mais si vous voulez faire du raid et du Mythic Plus, euh, pour moi, il n'y a pas le choix, ce sera Necrolord. Le, le mono, le mono euh, Ventir pour moi, n'est pas assez puissant. Mm alors que le, le sort Necrolord euh, s'en sort plutôt bien sur du 4-5 target euh, assez facilement. Carrément. Et je Nécro trouve aussi Lord que euh, dans cette logique, il y a peu de classes au final, à part Cham et, et Deka qui partent Necro. Et, ah ouais. euh, et, et c'est ouais, vrai que quand que... tu fais même tu fais des donjons, t'es quand même content d'avoir un Necro en fait. Hein. Bah ouais à part Deka et mes Cham, c'est vrai que j'ai rarement vu... Euh, je crois qu'il y a peut-être mots qui doit le jouer certainement. À certains moments, mais encore, j'en sais rien en Ils fait. Ils sont faits la plupart du temps. ouais. ouais ok. Ouais, bah écoute, c'est vrai que c'est vrai qu'à part euh, ces deux classes-là, j'ai rarement vu autre chose dans mon domaine de, congrég de congrégation. de <rire> <rire> <rire> oui, Il y en a pas trop qui se battent là-bas. Les les classes ouais, cool. sont trop embêtantes. <rire> <rire> ok, du coup, nécro, nécro principalement pour le pouvoir. Est-ce que tu peux ouais. nous rappeler rapidement ce qu'il fait ce pouvoir Alors, euh, ce pouvoir, je vais prendre le truc de sort sera plus simple. Est-ce que je vais le retrouve ici Ouais. Alors c'est vague primordial et euh, en gros ça lance un projectile sur la cible principale et ça lui applique orion de flamme. Euh, donc ça spread un dot sur, euh, sur une cible que tu souhaites. Et euh, en plus de ça donc ça dure euh, ça dure 15 secondes le buff qui te donne et pendant 15 secondes euh, le prochain Lave burst que tu vas sortir, donc là si j'appuie hop, tac, il en lance un deuxième. Ça veut dire que, il en lance un deuxième et c'est pas, pas le seul cas, euh, je, je te montrerai tout à l'heure, en fait, euh, le prochain sort que tu lances, explosion de Lave, va toucher toutes les cibles affectées oh ouais. par ton Orion de Flamme. Okay. Donc ça veut dire que tu peux en avoir, je crois, 4, ouais, 4 maximum euh, d'Orion de Flamme avec le si tu lances le, le Vague Primordial. Et une fois, que tu lances, euh, une fois que tu lances ça, et ben ton prochain lava burst, pouf, il part sur toutes les cibles qui ont le l'orient de flamme. Ouais, qui, ce, qui, soi, ce qui le rend ouais. également très fort, même pas que en mono quand hein, C'est ça, c'est ça. Et je vais te montrer, hop. hop, là je casse mon lava burst, tu vois, il va partir. Hop. Celle-ci a fade. Mais... Ouais il a fade, mais ouais, mais je vois. Voilà. Donc voilà. déjà t'as une autre possibilité de mettre un Orient de flamme quand il est en cooldown et en plus t'as un ajout de dégâts parce que ça va remettre une explosion de lave qui en plus mmh. potentiellement peut aussi refaire prendre la maîtrise. Euh je, je sais crois pas. que c'est affecté par la maîtrise, je suis pas sûr. Ok. Euh, non, non, non, il me semble pas que ce soit affecté par la maîtrise. À vérifier, euh, je suis mmh. probablement pas assez bon pour te répondre, mais, euh... mais je ne pense pas que ce soit affecté par la maîtrise. Mais ça marche, ça marche. Et, et du coup, en termes de. Conduit, enfin, lien d'âme, etc. C'est lesquels que tu vas, que tu vas favoriser si j'étais chez Necro, c'est lesquels qui Alors, il euh, y a deux choix, euh, principalement. Euh, Marilette, on oublie. Euh, c'est plus pour euh, il ou, ou, autre, ou pvp. Ouais. Euh, les deux choix, c'est Emeni ou Emyr. Euh, Aujourd'hui, les deux sont très très équivalents. Il y a très peu de différence dans les sims entre hermir et Emeni. Euh, la seule différence, c'est que la semaine prochaine, euh, on sera Renault 28 et on va débloquer le, ce conduit-là, deuxième de puissance, ouais. donc ce sera forcément M&I. Mais une fois qu'on sera, qu sera max sur les deux, pour moi, c'est un peu ce que vous voulez choisir. Les deux bonus qui sont là se valent pour moi. D'accord, ouais donc ça la préférence ouais. euh, suivant ce si t'as deux conduits de puissance sur une semaine, mais dans l'idée sinon ils sont équivalents quoi. C'est ça, ouais. Il y a des différences de gameplay coupé. quand tu prends l'un ou l'autre ou pas euh... Alors il y en a une toute petite. Il euh... y en a une toute petite, c'est sur Emeni. Euh... Sur en fait, quand tu vas lancer ta vague primordiale, donc le sort nécro, euh, tu vas gagner un buff d'Intel qui est ta stat principale euh, de 5%. Et tu vas donner un buff à, de 1 à 4 alliés à côté de toi de 2%. Et en fait le, le proc d'intel que ça te donne est augmenté en fonction de ce que tu donnes à tes alliés. Donc plus en donnes à tes alliés, à 4 maximum, plus tu auras une intel augmentée. Je te montre, euh, là sur si je claque rien, hop, ça me l'a pas donné mais normalement j'ai gagné. Un truc comme 100 euh, d'intel je crois, quelque chose comme ça que je vérifie mais, euh... mais en tout cas c'est le cas et euh... tu vas essayer d'un peu jouer autour de ça c'est à dire que tu vas essayer de pendant le temps de le temps de lead by example qui, qui est ici mm -hmm. donc ça dure 7,5 secondes donc tu as le temps ouais. de lancer à peu près 6 sorts un peu moins peut-être 6 à 7 sorts et pendant ce laps de temps tu essayes de maximiser tes dégâts c'est à dire que si tu joues avec l'écho le... de la grande facture tu vas essayer de claquer un séisme buffé. Euh, tu vas essayer de claquer un maximum de lava burst, etc. etc. Tu joues en mono, bah, tu vas essayer de lancer deux hors-chocs pendant ce, cette phase de dégâts, etc. D Donc ça vaut le coup de le ouais. délai un petit peu. Mais vraiment de genre 4-5 secondes, le temps de build-up un peu de Malstrom. Et ensuite, tu, tu lances euh, vague primordial et t'essayes de rampeupler un maximum de dégâts pendant le buff d'un tel. Là où Hermir tu T'en fous, tu lances, tes, tu lances tes dégâts et pof, c'est fait quoi. Parce que Hermir, c'est un buff d'intel flat que tu as tout le temps. Donc, euh, tu ouais, donc là, tu pas à t'embêter alors que l'autre, tu, tu sais que tu vas pas, faire ton burst euh... dessus pour bénéficier un max du bonus d'intel. Ok, ouais, Exactement. ça marche. Je comprends. Et du ouais. coup, à planter sur cette page, c'est lesquels les conduits de, enfin, les intermédiaires de puissance que tu favorises en, en chaman élève alors en tu euh, t'en as un. Euh, alors cette semaine, il y en a un. La semaine prochaine, il y en a deux. Euh, ouais. Mais le premier que tu veux prendre, c'est euh, l'appel des flammes. Il a pas d'équivoque là-dessus. C'est joué en multi, c'est joué en mono. Euh, T'auras rien d'autre à choisir pour l'instant. Euh, ça augmente la durée de ton élémentaire de feu ou de tempête, si tu le choisis, euh, de 39% sur un niveau 200 et je crois que ça augmente de 50% je crois sur un 245 au maximum, je crois. Ouais c'est énorme, finir, déjà mais... là 39% c'est long hein. Déjà c'est long ouais. Déjà Rien comme ça c'est long Et... Et du coup Ce sera ton ce sera ton must have sur le, premier, euh, sur le premier conduit de puissance okay. Sur le deuxième euh... Je pense que ce sera fracas des vagues euh... Alors ça c'est une C'est plus ou moins une... une estimation Que je fais Mais, mais je pense que fracas des vagues sera très fort ça permet de reset le cooldown de vague primordiale à l'utilisation. C'est-à-dire que es là, sur un niveau 200, tu as 26% de chance que ça ne proc pas de temps de recharge. Donc, c'est plutôt, plutôt correct. Euh, sur, sur du cleave, ça sera très très fort. Sur du mono, on jouera peut-être euh, euh, choc pyroclastique euh, qui a une chance d'augmenter euh, la durée de 12 secondes de ton orion de flamme quand tu fais un orion de terre. Ça, c'est du pur mono. Euh, Il ouais. n'y a pas autre chose, et peut-être en multi on jouera. Dessus. Ça peut se jouer. Voilà, lancer séisme à 12% de chance de provoquer euh, un lancement instantané de chaîne d'éclair, ouais, et qui du coup te refait du maelstrom en plus, pas que refait les... du maelstrom ouais. et qui pourra proc de la maîtrise. Euh, J'en suis quasiment persuadé. Je vais pas testé encore, mais euh, mm. ça ne m'étonnerait pas. Ok, euh, donc, ce sera un de ces trois là, euh, je pense en deuxième Sa conduit. Sachant qu'en plus, du coup, si tu joues ennemi, vu que tu as Lead by Example, si tu ouais. annules le cooldown de ton, ta vague primo, tu peux refaire une vague primo, donc tu peux avoir le bonus Intel, ce qui rend en tout cas, c'est C'est clair, c'est clair. Et ça marche. Et des conduits de finesse et euh, d'endurance, il y, y en a que tu trouves, euh, que tu conseillerais en priorité par rapport à d'autres euh, Alors, endurance, je vais commencer par ça, parce que pour moi, c'est les... le meilleur. C'est ouais. ton L.M. de terre qui augmente tes points de vie de 27%. Donc là je suis sur un niveau de 213, donc c'est quand assez conséquent. 27% c'est quand même énorme. Ouais. Euh, si, là j'ai combien J'ai 36k points de vie. Si j'ai l'âme j'ai 46k. Donc euh, je crois que c'est à peu près euh, un peu moins que les tanks, mais c'est quasiment pareil. Et si je claque ça, euh, je suis un recomposé. Euh, 20% de mes points de vie. Je me mets un shield de 20% de 49k, donc euh, j'ai un, un pool HP assez monstrueux. Ah si, si par exemple euh, je sais pas sur une strat mythique comme Altimor où vous devez par exemple soak euh, un cher shoker tout seul ouais. vous voyez que vous êtes, euh, êtes ciblé par ça, vous pouvez rien faire parce que c'est un call cool suicide euh, vous claquez votre larme monétaire vous claquez votre, votre le oublié, ouais. normalement vous devriez pas mourir donc ça, si l'élève avec le produit et le wall, euh, le transfert ouais. tu perds pas ah oh, nice non, oh, non, non Okay. Voilà, donc c'est, ça c'est pour l'endurance, pour moi c'est le meilleur. Ah, tu me diras, ça m'étonne euh... pas parce que c'est 84 000 euh, physiques, c'est la compétence, donc en plus avec l'armure et tout. Euh... C'est ouais. ça, si tu claques en plus le CD euh, transfert astral, ça devrait le faire. Et pour ce qui est des conduites de finesse, euh, personnellement je joue avec euh, pas de Truante qui augmente euh, euh, ma vitesse de déplacement de 21% supplémentaire. Pendant les 3 premières secondes où je fais une, une forme de loup. D'accord, c'est un, un petit sprint initial jouer. quand tu balances le loup. Euh... Voilà, c'est ça. C'est un peu l'effet qui se coule de la forme de loup. Toutes les 60 ouais. secondes, tu peux aller vite euh, dès que tu formes de loup. Il euh, y en a pas mal qui jouent avec Résonance Spirituelle qui te procure euh, grâce du marcheur des Esprits mm -hmm. euh, pendant 9 secondes quand tu as une Bloodlust. Euh, marcheur des Esprits, ça te permet de cast en marchant euh, mmh. Donc, euh, c'est un CD qu'on a ici. Ouais. Voilà, donc ça dure. Euh, de base, ça dure 15 secondes. Euh, ici, quand tu, quand tu as la BL avec ça, ce conduit-là, tu t'en bénéficies 9 secondes. Généralement, tu bouges pas trop quand tu as la BL. Ouais, c'est clair. Euh, ouais. Mais ça peut être utile. Ce que j'allais dire, peut-être hein, dans certains cas en Mythic Plus, mais c'est vrai que souvent en raid, les 10-15 par seconde, c'est du static full burst BL. C'est ça, ouais. ouais. Généralement, quand tu BL, euh, tu DPS et tu fais pas autre chose. <rire> C'est mmh, euh, clair, ouais, ouais, carrément Surtout, voilà. surtout les 10 face, premières secondes peu... ouais, peu... ouais. Les finesses et finesses Pour le coup c'est un peu ce que vous préférez jouer Il n'y a, de... a pas de réel impact sur le gameplay en soi. <rire> Ça marche Et du coup en termes de stats, itemisation C'est quoi les stats que tu vas chercher en Sur ouais. du mono, multi euh... Alors sur du mono Il euh, n'y a... Y a pas vraiment de stats euh, Je vais regarder mon échelle sur. Les à part l'intelligence quoi <rire> Ouais c'est celle-ci. Tac. Euh, faut savoir que l'intel, ah ouais. c'est plus fort que tout. Euh, c'est comme, comme toutes les autres classes. De toute façon, on joue ouais. l'e-level. Juste deux secondes, si... ouais. juste petite parenthèse. Donc euh, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé sur Redbot, et il a pris son personnage, il a fait un poids de stats par rapport à son propre personnage. Donc c'est une fonctionnalité de Redbot. Et là, il utilise Pawn, qui est un add-on, qui te permet d'importer cette propre échelle, la mettre sur le jeu, et qui te met les pièces de stats, etc. Donc quand il montre les poids de stats là, c'est par rapport à son propre personnage. Donc évidemment, c'est un je ce pense Voilà, c'était juste pour... Euh... Faut remettre dans le contexte, tu as bien fait. Ouais. Euh, faut savoir que les... en mono, avec le lèche de, de la résurgence, euh, le poids des stats, ici, va pas mal varier, mais ça va globalement toujours rester autour de 1. Toutes tes stats, euh, en mono, sont plus ou moins équivalentes. Alors là, tu vois, j'ai quelques différences sur la maîtrise et la poly, euh, parce que je suis vraiment vraiment low, low poly et low maîtrise. Là où le crit, je suis à 500, tu vois, ma, ma maîtrise, je suis à, à 300-400. Donc forcément, ça remonte un peu, mais... Sur du mono, vous privilégiez les levels, vous posez pas trop de questions, ça devrait le faire. Euh, et puis si vous voulez rentrer vraiment dans le détail, comme, comme le dit vous allez sur, sur Redbot, vous, vous faites des simulations, vous regardez le poids de vos stats, et, et vous vous dites voilà il me faudra plus de crit, il me faudra plus de maîtrise, etc. En tout cas, suis... euh... c'est très très proche. Hein. C'est incroyable hein, que ça soit ici. Ouais, ouais c'est vraiment, vraiment très très proche et pour le coup c'est plutôt agréable parce qu'on n'a pas trop à se poser de questions en mode ah bah cette pièce je peux pas l'équiper ou alors il faudrait que j'équipe une pièce 184 plutôt qu'une ouais. 210 parce qu'il y a tant, tant d'incrites etc. Ça viendra sûrement en fin de palier enfin euh, en fin de extension mais là aujourd'hui l'Intel est beaucoup trop forte pour qu'on se pose ce genre de questions. Ce qui, ce qui incite euh, si on veut ce petit d'autant plus je trouve à faire du PvP quoi ah bah c'est le problème <rire> c'est le problème que ouais il y a la poli la poli euh, est assez forte finalement sur sur le mono et les meilleurs euh, les meilleurs euh, bah, Raimé, par exemple lui il a un stuff euh, il a un stuff à 1500 de poly pour te donner une idée et, euh, et ouais c'est trop fort c'est trop trop fort du ah, 226 ouais. partout ah euh, et dit le en plus hein, ah, c'est ça ouais. Ouais. Donc c'est le level, bah c'est trop fort. Mais euh, bon, j'ai pas le niveau de Raimé et je ne peux pas aller à 2-4 côtes euh, aussi facilement que lui. Euh, ouais, c'est clair, c'est clair, complètement. Voilà. Et du coup, les trinquettes, c'est quoi les trinquettes euh, que t'as envie d'avoir bah, en tu, tu veux peut-être que je passe en... sur ah, le oui stade de, du multi avant Ah oui, vas-y, vas-y, oui pardon. Vas oui, vas parce oui, que les aller. stades de multi, c'est pas pareil. Ah ouais de... Ça n'a rien à voir. Ah, euh, parce qu'on joue principalement, en fait faut Savoir que les dégâts en mono et les dégâts en multi sont pas du tout les mêmes, euh, c'est pas du tout les mêmes sorts qui font les dégâts en ouais, mono et ouais. en multi euh, séisme et chaîne d'éclair bénéficient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de crit et de la hâte. Ah ouais. Là où euh, ton lava burst et ton cycle mono bénéficient de toutes tes stats et principalement mmh. de l'intelligence, donc ouais, forcément euh, sur un build multi tu vas privilégier le crit et la hâte avec un peu de poli. Ouais. Et la maîtrise, tu l'oublies principalement, c'est très très mmh. très très peu euh, value. Ouais. Donc euh, voilà, c'est généralement en multi, tu privilégies crit hat. Si, si, si tu devais me donner le top 3 de tes sources dps en multi, c'est quoi qui fait le plus mal du coup euh... Genre sur un rôle de fin de donjon mythique en sur un rôle de la... le fin de donjon ouais. mythique, ce, euh, ce serait séisme, Chaîne d'Éclair et la Burst. Et, et du coup, ouais, les, les trinkets que tu vas chercher C'est quoi ceux que tu as envie d'avoir en chaîne Alors, les trinkets que tu vas chercher, c'est plutôt compliqué. Là, pour le coup... Euh, je vais aller voir, hop, sur le raid. Sur le raid, il y a ceux des Natrius qui sont très très forts. Parce que ça, fait trop ouais, de dégâts. Ça fait trop de dégâts, c'est beaucoup trop fort en mono. Ouais. Euh, je sais que celui de Ximox, celui avec lequel je joue ici, euh, il sim très haut aussi en mono donc ça c'est plutôt, plutôt cool de l'avoir, mm -hmm. euh, faut bien penser à l'utiliser, moi j'ai des macros qui me le font mais faut bien penser à l'utiliser, ça sim pas mal, c'est très très fort. Okay. Euh, moi je joue l'appareil quantique insondable, c'est bijou de The Other Side mm -hmm. euh, et voilà donc je joue avec ça. Euh, en, en multi je crois que celui-ci sim beaucoup euh, parce que c'est un proc de crit donc ta principal ouais, stat ouais, ouais, ouais, ouais. est euh, très très fort et surtout si en et... as d'autres qui l'ont quoi principalement Genre, les logs le c'est le, le bijou de Natrius que je, revois, euh, ouais. que je revois tout le temps il y a ouais. souvent aussi le bijou de Sun King euh, qui fait des très gros dégâts aussi j'ai pas eu l'occasion de le tester encore parce que j'ai pas loot euh, tu peux remontrer ce qu'il fait, s'il te plaît je, je, ouais. un peu, je suis pas assez certain. Tac, King, voilà ce qu'il fait. En gros, pendant 15 secondes, tu sacrifies un peu de TPV. Ouais. Jusqu'à 5200. Et une fois que tu réactives, sur un cône de 40 mètres en face de toi, tu infliges beaucoup de dégâts. Et ça augmente en fonction des, des, du nombre d'ennemis de, que tu mmh. touches. Plus il y a d'ennemis, plus tu vas faire de dégâts. D'accord, ok, ok. Voilà. C'est un actif aussi, aussi pas quoi. trop mal. Mmh. Ouais. c'est ça yeah, ça marche, ça marche. Voilà. et sinon euh, si je devais en citer qu'un sur euh, sur les, les bijoux multi ouais euh, ce serait le soletting ruby des fusions d'âme celui là est très fort parce qu'il procure aussi du crit euh, qui est ta stab principale en, en multi donc c'est celui-ci celui que tu aimerais aussi avoir hein, en 210 euh, si tu fais du mythique plus je ne l'ai toujours pas <rire> ah ouais bah après euh, ouais, ouais. c'est pas évident de fais un tricket particulier sur euh, hein, ouais. sur du mythique plus mais d'accord mais celui-là il est vachement pour bien pour hein, multi... ouais moi je joue euh, je joue avec le... les munitions pyrénées c'est celui de spire je crois ouais c'est Spire. je joue avec celui-là ouais. en 210 je suis en, en train de tester des coupes j'en suis plutôt content donc euh... donc c'est pas mal mais ouais le Ruby est très très fort ouais le Ruby est fort ok parce que c'est pareil, après tu mets ton petit bucora, quand tu revient, euh, t'envoies une sauce. C'est vrai que c'est marrant ouais, c est, c est... C est... Parce que tu peux t'aimer tes séismes et tout. Euh... Mmh. Effectivement. Carrément. Et du coup, si on voulait rentrer un petit peu plus dans, la... voilà, dans, dans le bif euh, réellement du sujet, là on va bientôt voir un petit peu les dégâts et les rotations, juste avant ouais. ça, du coup, si tu veux faire du mono cible, dans un premier temps, les talents que tu vas chercher. Parce que Alors. je sais que pour le coup, chez MLM, c'est pas une classe où tu peux dire Ouais, je vais jouer les mêmes talents. Euh. <rire> <C 'est... rire> <rire> <rire> <rire> um... Pour le coup euh, les talents en mono il euh, n'y a pas trop d'équivoque ouais. la première ligne on n'a pas le choix c'est écho des éléments il n'y a aucune chance qu'on joue autre chose euh, que écho des éléments en mono <rire> euh, deuxième ligne euh, explosion élémentaire c'est vraiment fort pour qu'on joue autre chose aussi euh, globalement cette ligne là c'est mono multi pvp il ouais, n'y a, ouais. a pas trop de questions à se poser même si on peut jouer celle-ci en mono ça marcherait mais bien, moins bien que l'explosion alimentaire, mm -hmm. euh, dû au fait que maintenant l'explosion alimentaire, euh, historiquement ça te donnait un, un buff de stats euh, flat ouais. là où maintenant ça te donne un buff de stat avec un pourcentage donc c'est devenu bien plus value et je pense que ça sera utilisé tout au long de l'explosion ok ça marche voilà euh, pour la troisième ligne, c'est un peu à votre convenance, euh, mmh. lisez les tout petits, regardez ce que vous préférez, moi j'aime bien l'esprit du loup parce que je vais plus vite, mmh. euh, mais sinon euh, bouclier de terre c'est très viable, et charge statique en métique plus c'est très bien aussi. Euh, quatrième ligne, euh, là il n'y a pas d'équivoque non plus en mono, c'est maître des éléments et pas autre chose, vous ne jouerez jamais l'élémentaire de tempête ni le totem de magma liquide en mono, euh, tout du moins sur ce palier. Je ne parle pas pour les autres je n'en sais rien. On verra. Ouais, ouais, ouais, t'inquiète. Et cette ligne-là, c'est aussi à votre convenance. Notre guild actuellement, on est sur Ximax, donc je suis obligé de prendre le tas de bouffées de bien sûr. Parce qu'il y en aura besoin Très fort, très très fort. Pour les très très fort. C'est un peu comme une. C'est la même chose qu'une ruée, finalement. Ouais. Vraiment, peut-être en deux. Je sais pas combien dure la ruée. Bah, il dure 15 secondes, quoi, c'est monstrueux. Ouais, ouais, c'est pas mal. Tant que ouais. les gens restent dedans. Oui, bien sûr. Euh, cette ligne-là est plus sujet à débat euh, parce que ça se joue entre mentalistes Primordial et Fury de Glace. Ouais. Et Fury. Euh, alors, cette, ouais, ces deux talents sont sujet à débat parce que Fury de Glace euh, cime plus haut euh, de très peu, mais cime plus haut que mentalistes Primordial. Cependant, euh, C'est euh, extrêmement difficile de gérer ton cycle mono euh, avec explosion élémentaire combiné à ice fury. Ouais. Euh, tu génères beaucoup trop le maelstrom, euh, tu te perds dans tes stacks. Euh, tu as très vite fait de perdre tes stacks d'ice fury ou de pas profiter comme il faut de mettre des éléments. et mm -hmm. C'est un micmac pas possible. Tu, tu perds du maelstrom, tu overcap, tu fais des bêtises. Et il faut vraiment vraiment vraiment connaître son cycle et ouais. savoir un peu prédire euh, ce qui va arriver euh, pour pouvoir prétendre à jouer correctement <rire> à Même moi je le fais pas parce que je trouve que des fois c'est vraiment trop... Euh, il enfin, y a trop de choses qui, qui arrivent en même temps pour que tu puisses euh, dump toutes tes stacks de assuré Ça arrive très souvent que tu ne puisses pas le faire. Je suis complètement d'accord avec toi. Honnêtement, quand je regardais les, les, bah, les logs, euh, les rota et tout, des, des mecs qui jouent Fury des Glaces, t'es en mode, c'est trop chaud, ça m'élève. Il y a ah ouais, beaucoup trop beaucoup de, de choses. Il y a trop de euh... choses. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'Aïs Fury, ça t'offre un CD euh, où tu fais ça, tac, et les quatre CD prochains, mm -hmm. tu fais ce que tu veux, tu te déplaces comme tu veux, il n'y a pas de problème. Tu fais. Ouais, tu fais ça, c'est cool. Hein. Et ouais. ça, ça c'est pratique. Mine de ouais de ouf. ouais je suis d'accord. Mais c'est très dur à gérer. Très très dur à gérer en mono. Donc toi tu prends souvent l'élémentaire voilà. primordial en mono. Je prends principalement l'élémentaliste Primordial parce que ça me permet de ne pas trop euh, penser à mon DPS et de plus me focus sur le fight en lui-même et pas faire des mmh. bêtises euh, sur la strat. Ce est, qui est, est quand même euh, le plus important à la fin, ouais, à la fin de la journée. Hein. Ça. En fait, le, le gain de DPS que vous aurez avec Ice Fury ne vaut pas euh, ouais. tous le, tout les calculs mentaux que vous allez faire euh, dans votre tête. Euh, mmh. Et ah. Élémentaire primordial ça va très bien. Euh, il suffit de claquer le sort de l'élémentaire euh, et puis basta. Vous le laissez faire sa vie, il est très bien. Et, et Stormkeeper euh, All Day. Stormkeeper All Day, c'est le sort qui vous fera jouer jamais même, Je vous le garantis. Vous devenez <rire> pas le patine, c'est trop bien. Euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Vous jouerez jamais. <rire> à vous jouerez jamais puissance illimitée. <rire> Garnier tempête, c'est beaucoup trop bien. Voilà. Ok, ça marche. Bah du coup je te laisse te, te montrer euh, du mono, euh, avec ou sans fumier des glace de hein. Ouais. Euh... J'ai récupéré le CD, hop... Je vais te faire un cycle mono de base, comme ça on sera... Explosion élémentaire, un CD. Et orion de lave, un CD. Toujours sur ta cible principale, Il a pas de... Je veux rien savoir, vous aurez tout le temps votre orion de flamme, et si vous le faites pas, vous perdez du DPS. Ouais. Parce que ça vous proc pas de, de Lava Burst. Mmh. Et vous perdez les dégâts d'Orient de, de Laf, tout simplement. Explosion élémentaire, vous la faites dès que vous l'avez. Si ça vous capte pas en Maelstrom. Attention, ça donne beaucoup de Maelstrom. Euh, C'est-à-dire... Est-ce que c'est marqué sur le tout type euh, tu, tu, tu, tu, 30 points de Maelstrom. Donc euh, 50 si jamais ça cap avec la maîtrise. Et ah, ça peut aller de... très vite, hein de Malstrom, euh, sur une barre où il y en a 100, euh, bah, c'est la moitié. Donc ça va ouais, très vite. Ouais, éviter de le faire en dessous de au-dessus de 60. Euh, euh, ça peut ça, ça va vous overcap en Malstrom. Et c'est une des règles en Chamellem. Euh, c'est de jamais, jamais, jamais s'overcap en Malstrom. Parce que vous perdez, en fait, euh, de la ressource. Et la ressource du Malstrom, bah, finalement, c'est du DPS. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc là, hop... Hop, un choc. Euh, je vais peut-être me mettre en mono, ce sera peut-être plus simple pour te montrer. <rire> yes, vas-y. Hop. Hop là, voilà. Bah, du Donc, coup, ouais, si écho... tu ton open, du coup, c'est explosion élémentaire, euh, que tu pré au pool, j'imagine. Euh, oui, c'est ça. Si ouais. tu veux faire un cycle d'open, tu castes explosion élémentaire. Ouais. Dès que le truc est fini, euh, va être primordial. Comme ça, ça, ça t'applique le. Orion de lave sur ta cible, mm -hmm. tu poses ton élémentaire de feu, tu claques tes trinkets s'il y en a. Ah non, attends, je suis imbécile parce que tu casques ça avant. Tu casses l'élémentaire des tempêtes, into explosion élémentaire, tac, primordial, élément de feu, trinket, lava ouais. burst. Là, tu fais un une, une éclair, tu recastes un, un, un lava burst. Là, normalement, t'es à 60 ou plus de maelstrom, donc tu shock tu refais un lava burst, et là, normalement, tu as le temps de terminer tes, euh, tes charges de storm keeper Donc, tu fais le dernier éclair, et là, tu repars sur un cycle mono euh, tra traditionnel. Alors, pour ce qui est... Euh, ça va peut-être prendre du temps, je suis désolé, hein, mais c'est très, très compliqué. À, euh, je sais, mais c'est pour ça, ça, pour ça, je sais que euh, le c'est euh, <rire> vraiment... Pour, moi, c'est une classe que j'admire beaucoup peu, pour ouais. cette raison-là, honnêtement, parce que je trouve que c'est... C'est une vraie classe où tu as des choix à faire et en plus tu dois souvent faire des choix instantanés euh, sur, suivant des situations, genre Ah, ça double proc Ah bah du coup ça, ça change en fait, tu vois ce que je veux dire C'est ça, c'est a... exactement ça, tu as tout résumé. En gros, il euh, y, y a deux règles, c'est ne jamais sauver cap en Malstrom et toujours éviter de perdre euh, un temps de recharge de la burst. Ok, euh, donc ça c'est les... les... vraiment les, les grandes lignes, c'est euh, explosion ça. élémentaire en cooldown, on, a... on perd jamais les, stars de la... les... les stats de la Burst, l'orient oui. de flamme tout le temps sur la cible, ouais. euh... j'imagine l'élémentaire au final tu le mets en cooldown aussi. Euh, oui c'est ça, sauf si euh, dans... dans genre 20 secondes tu sais que la BL arrive, là ouais. t'essayes de, de t'asseoir un peu dessus en attendant que le... la... la BL arrive. Ça Donc, va. jamais un cap en Maelstrom, l'orient de lave tout le temps sur ta cible, euh, à chaque fois que tu fais un lava burst, euh, tu veux tout le temps cast un éclair ou un autre sort à côté. Euh, tu as des priorités sur ce que tu veux euh, buff comme sort. Euh, par exemple, euh, Ice Fury, t'as pas besoin de le buff. Explosion tu t'as pas besoin de le buff. C'est pas des sorts que t'as envie de... T'as pas envie de voir profiter de mettre des éléments. Ouais. Éclair, c'est le cas. Euh, si je devais te donner la priorité euh, des, des sorts que tu, veux, euh, que tu veux buff avec ce talent-là, ouais. ce serait euh, Earthshock. Ou... En numéro 1, c'est forcément l'Orient Terre, on est d'accord. C'est forcément l'Orient Terre ou le Seiz. Mm -hmm. Ensuite, tu as l'éclair buffé sous euh, Gardien de Tempête, donc les deux stacks d'éclair. De, tu ne les claques pas si tu n'as pas le... le maître des éléments qui est ici. Tu les claques pas si... En fait, si, si jamais euh, tu te retrouves à, à zéro stack, comme ça, ce que j'aime bien faire, moi, c'est j'attends, je caste autre chose, quitte à claquer euh, même un orion de givre euh, pour un GCD, et attendre que ton orion burst arrive, c'est plus profitable. Tu perds trop de dégâts si euh, tu castes un... un éclair buffé sans, sans mettre des éléments. D'accord. Et ensuite, après euh, après ce cast-là, c'est euh, Orion de Givre si c'est sous Ay Fury, Sinon, éclair. Et après, euh, effectivement, tu peux buffer ice fury et explosion élémentaire, mais bon. Ça fait ça fait globalement globalement un, un peu moins bien que que le reste. Euh, à la limite, explosion élémentaire, vous pouvez le buffer. Euh, ça, changera, ça changera pas grand-chose à votre DPS. Mais la règle, la règle primordiale, c'est euh, Shock et les éclairs de gardien, gardien des tempêtes. Principal. Gardien des tempêtes, tu le mets en cooldown aussi Ouais, toujours. Euh, sauf si, effectivement, tu sais que dans 5 euh, secondes, tu vas avoir des adds et tu vas pouvoir euh, faire des chaînes d'éclairs euh, sur euh, sur trois sur les trois cibles. Et en ça fait, va. ça, ça vaut le coup... Ça vaut le coup de delay un petit peu les CD en question si tu sais que tu vas pas perdre euh, euh, un CD. C'est-à-dire, tu te dis, euh, ouais, dans quelques temps, il y, y a les ennemis qui. Il y a des adds qui arrivent pendant la fight. Et en fait, tu te dis que tu vas le garder. Et en fait, pendant une minute, tu ne claques rien. Et en fait, tu te dis que bah, tu aurais pu le claquer tout à l'heure et le reclaquer maintenant. Ça veut dire que ouais, je as, vois ce que tu veux dire, oui bien sûr, ouais, bien sûr ouais. En fait tu aurais utilisé deux fois ton gardé de tempête là où tu t'es dit je vais le garder quand même au cas où, on ouais. sait jamais ouais. alors que euh, alors que finalement, mais ça c'est plutôt global à toutes les classes toutes les classes ont une gestion de CDA à avoir et plus ou moins une connaissance de fight à savoir est-ce que les ZAD, combien de temps les ZAD vont arriver est-ce que je peux claquer ça, etc ça c'est la sûr. vision globale de jeu c'est euh... d'autant plus vrai comme tu dis avec un coup d'une minute où euh, tu peux être un peu plus en mode bah, ça arrive bientôt ou euh, sinon il faut le rentabiliser quoi. Ouais. carrément du coup euh, est-ce que tu peux nous refaire un un Fun slash burst, ou même tu mets la BL, hein, quitte être un chaman Ouais, je un peux, petit, ouais. Et euh, t'envoies tout peux. en mono, sans forcément trop, trop dire ce que tu fais, parce que tu te focuses un yep. petit peu. Même avec le yep, trinket de Silverside, vers etc. Couvre un petit peu un open, et qu'est-ce que ça... Tu vois, ouais. bon, un petit peu... Yep, je voulais savoir je l'ai mis là, du coup. Je je l l l là. Que je tu là, d'accord. Tu peux juste que mis remontrer les éclairs que... Ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc, tour CD donc ça, c'est les sorts qu'il va faire. Ils sont en bas à droite, merci beaucoup de l'avoir installé, d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, juste à regarder en bas à droite les sorts qu'il fait sur, ouais. euh, sur son open. Et quand ouais, tu. Je veux... te fais une open. Yes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah putain mais c'est incroyable. En gros, en gros à chaque euh, à chaque lava burst j'essaye d'alterner avec un autre sort. Ouais. Là je sais que j'ai un proc de explosion de lave, je lava burst, j'ai plus stack de lava burst, je l'oriente de lave. Et il y a une chose à savoir c'est que si vous arrivez à plus de 60 de maelstrom euh, et que vous avez euh, vous avez deux lava burst. Ouais. Si j'arrive par exemple, là vous voyez, il me reste, il me reste une stack de lava burst. Mm -hmm. Et je suis à 97, par exemple, ou 85. Ouais, ouais. euh, C'est un cas de figure où, euh, ici, si vous... si vous faites un choc, euh, vous allez retomber à, à deux stacks de... de lava burst, et donc, vous allez perdre euh, tout le temps de rechargement que vous avez, euh, que vous avez accumulé jusqu'à présent. C'est-à-dire que le temps de rechargement de votre lava burst, vous allez le perdre, tout simplement. C'est pour ça que... Quand vous êtes à 60 plus de Malstrom avec deux stacks moi je fais deux fois la burst hop et là j'ai pas perdu de temps de recharge sur un sur un la burst par exemple d'accord c'est c'est une mécanique un peu difficile à comprendre parce que là tu vois le j'ai rechargé six secondes de la burst mm -hmm. là où si, si je choque tout de suite je vais perdre ces six secondes c'est vraiment du min max là que j'explique donc c'est vraiment un peu... Difficile à, à intégrer, mais, euh, mais si, si tu perds 6 secondes de rechargement euh, de ton lava burst, au fur et à mesure du temps du, du fight sur un raid, tu auras perdu euh, 4, 5, 6 lava burst. Et vu que c'est euh, vraiment. C'est tes dégâts. Le lava burst, c'est tout tes dégâts en mono. Il y, y a rien qui battra. Euh, lava burst, c'est genre 60% de tes dégâts environ. Ah ouais, c'est ce là mono. Ouais, ouais, ouais, c'est assez impressionnant. Euh, le ledge le apporte trop de value au, au lava burst, puisque c'est 20% de dégâts en plus. Euh, là où un sort qui crit tout le temps, parce qu'il peut pas faire autrement, sur un, quand il y a Orion de Flamme, ça crit à 100%. Donc euh, c'est ouais, 2K. 2K6, 3K6. Je sais plus ah, C'est hein, énorme, c'est ouais, cerf... clair. Le fait de booster est un incroyable. sort qui effectivement critique tout le temps, qui t'a sur son de ça. Ouais, du coup, c'est vraiment ça que tu veux aussi maxer. Et donc, pour toi, typiquement, un des trucs de min-max que tu peux voir, c'est par exemple, en 3 minutes, euh, ou 4 minutes, qui a émis au total le plus de lava burst Ça va ouais. être pas mal influer sur... Euh, c'est ça. Sur le DPS total, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. D'accord, ouais. Exactement. Voilà, donc ça, c'est... Ouais, c'était pour les min-max du cycle mono. Je vais te donner les règles, les règles à, à respecter. Euh, jamais sauver cap en Maelstrom. Toujours vérifier que tu gaspilles pas de stack de la burst. Euh, tu veux jamais, tu veux jamais rester trop longtemps à deux stacks de la burst parce que si t'as un proc, tu vas forcément le perdre. Ouais. Tu vas perdre une stack de la burst, donc c'est pareil, ça c'est, euh, du dps de perdu. Et ouais, globalement, euh, globalement explosion élémentaire on cd tout le temps, tout le temps. Dès que tu l'as, tu la claques. Si t'es pas trop haut en malstrom, dans ce cas-là, tu Earthshock choc et tu la, tu explosion élémentaire ensuite. Et voilà. Yes, yeah, ouais, ça marche. Il y a déjà, bah, déjà beau. beaucoup, de choses, hein. beaucoup de choses à, à s'entraîner euh, chez soi. Ou ouais. à, à bien faire gaffe. C'est vrai que même pour le coup, c'est bah, vraiment une DSP où... Je, pas, je trouve qu'elle est la plus qui différente à ce niveau-là. Euh, parce que tu as des vrais choix. Et tu, je trouve que tu sens vraiment, quand tu sens que tu maîtrises bien la classe, que tu as une différence par rapport au début. Ouais, ouais. C'est une classe où est... tu step-up vraiment. Quoi. Et en fait, le, la, la force du Shamelam, c'est que... Le, les dégâts que t'envoies en mono, ils sont constants, et il n'y a pas de... T'as très rarement des phases où euh, t'es es comme un mage feu où par exemple pendant 10 secondes t'envoies ta vie, et mm -hmm. pendant 30 secondes tu t'emmerdes. Là, euh, ShamelM c'est un gameplay où tu dois être attentif à ce qui se passe pendant toute la durée du fight, t'as pas 10 secondes de burst genre, tout, tout ton fight c'est, euh, il faut être régulier, précis et il faut être concentré sinon euh, tu n'y arriveras jamais et il faut savoir faire les décisions euh... enfin euh, dès que ça arrive quoi parce que les procs de la mabers tu les connais pas et, exactement. Ouais. et donc il faut, faut savoir se dire ah je vais claquer de la mabers parce que je suis à 80 et il faut que pas que je perde de stats de stack ouais. euh, il faut que je profite de garde, de mettre des, des éléments donc je vais garder je vais garder une tempête dans deux secondes. Ah, mais il y a des attaques qui arrivent, je vais attendre un peu, etc. C'est beaucoup de, beaucoup de réflexion et ça vient avec le temps. Mais une fois que c'est une fois qu'on sait le jouer, il euh, n'y a pas de meilleure classe. Mmh, carrément. Non, mais oui, c'est vrai, il y, y a tout <rire> ces aspects Enfin, Rien que cet aspect de micro-décision où tu as vraiment des choix, et tu vas faire gaffe et tout, c'est vraiment trop trop bien. Quoi. Non, euh, trop cool. En... En monopure, euh, si tu un fight, j'ai je, je, jamais fait ça, mais je me dis, tiens, j'ai la question, donc je te la pose. Tu es, ouais. okay es sur un fight où il faut un petit peu bouger. Euh, ok, Imagine, tu es sur un fight où il faut un petit peu bouger. Donc, du coup, tu sais que tu vas devoir sacrifier des trucs. Tu, ouais. -ce que, comment que tu t'organises en fonction Quelles sont tes, tes priorités, si on veut Comment tu, tu gères ça Si tu sais que tu un fight à la mouvement, c'est. Tu quoi quoi, à... il y, y a des petits tips à savoir Il y a des petits tips à savoir. Dans la rotation, tu as plusieurs GCD euh, qui te permettent de, de bouger simplement. Euh, je, je vais monter un peu en Malstrom pour te montrer. Déjà, il y a, y a Orion de Flamme, qui est un GCD où tu peux, tu peux tranquillement faire ce que tu veux. Tu as le hors shock Et en fait, quand tu es en mono, le, le, le truc cool, c'est que quand tu es en shock, tu as le genre shock, j'ai fait un éclair de lave. Et je me suis déplacé sur 10 mètres, par exemple. Ouais, ouais, ouais, ouais. Déjà, c'est deux GCD où... qui te permettent de DPS tout en te déplaçant. Pour peu que tu fasses euh, une vague primordiale, ça me fait encore un de plus. Ensuite, euh, as les gardes de tempête. Là, tu vois, j'ai un proc. Hop. Je DPS et je fais du DPS, je me suis déplacé, j'ai fait un aller-retour, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et il y a un autre truc qui va te permettre de te déplacer, c'est euh, le guide démarche sur des esprits. Euh, ce truc-là, ça va te permettre euh, de te déplacer pendant 15 secondes tout en castant. Donc, tant euh, encore mieux qu'un hunt, parce qu'un hunt précis, ça ne se déplace pas quand ça casse la visée. Mm. Ça ne peut rien faire d'autre. Euh, moi, mettons que je suis en train de cast une explosion élémentaire, et euh, je dois aller euh, placer un portail euh, sur le box ou faire autre chose. Euh, je suis en train de cast, et là, je me dis... Bon, je, je, te fais, euh, mm -mm. je te fais en, en slow-mo, on va dire. Je vais caste ça. C'est hors GCD Pendant c est, c est que en train de un sort. Non, c'est hors GCD. Et c'est ça qui est ouais. pratique, c'est que ouais. tu peux, tu peux l'activer pendant que tu es en train de caster quelque chose. Ah, donc là, je fort. commence à caster ça, je fais ça. Je fais ah ça. ouais, ok, ok, Et, là, et là, je peux cast ah, la vie. Stonks. Donc, je, je, ah ouais, je, je c'est fort. Ce que je veux. Pendant, pendant 12-15 secondes, secondes, je me déplace comme je veux et je continue le DPS. Ouais. Voilà. Voilà, c ça c'est un, un des tips que je peux donner. Euh, profitez des GCD euh, qui sont instantanés. Il euh, y en a quand même quelques-uns. Euh, pour peu que vous jouiez euh, à Isuri là vous êtes vraiment mobile. Euh, et utilisez un maximum un maximum euh, la grâce du marcheur des Esprits quand euh, vous avez besoin de vous déplacer euh, pour pas perdre de DPS. C'est ouais, 15, 15 secondes, c'est qu beaucoup quand même. Hein. C'est 15 secondes, ça a 2 minutes, c'est un peu beaucoup, mais finalement... Il euh, n'y a, a pas vraiment de fight où, mm -hmm. bah, où tu as, t as besoin, besoin de te déplacer temps, ouais, massivement, clair. parce que 15 ouais. secondes c'est un déplacement quand même massif. Il y a très clairement. peu de fight où tu dois te déplacer massivement euh, toutes les 30 secondes ou toutes les 40 secondes par exemple. Mm -hmm. euh, mais voilà, c'est un sort un peu oublié, euh, je pense, des, des Chamelems qui débutent. Profitez de ce sort un maximum, ça, ça, ça va vous faire gagner beaucoup de DPS. Yes carrément, carrément, bon bah du coup je te laisse passer, merci pour ces petits détails là, honnêtement je trouve que c'est important parce que mine de rien, euh, quand je regarde, parce que du coup il y a beaucoup de gens qui me demandent, alors je le fais pas en assez mais qui me demandent, euh, j'arrive pas à faire de dégâts quoi, euh, l'uptime mine de rien, et euh, ouais. comment tu vas gérer ça, euh, j'ai remarqué que c'est souvent une des raisons, euh, une des grosses raisons de la perte de DPS quoi, tu vois genre... Un casque, un casque que tu cancels ou un casque que tu ne fais pas, c'est du DPS que tu perds. Ouais. La, règle, Et... la règle caster c'est toujours ça. Et ça va vite hein, mine de rien d'en avoir oui. hein, quand tu es un peu moins expérimenté en plus. Yes Et... qu'il y a un. Du... Vas-y. Non c'est bon, j'ai tout. Bah alors vas-y, je laisse montrer le multi du coup. Alors, euh, le multi c'est un peu similaire. Euh, c'est assez similaire à ce qu'on a euh, en mono, c'est-à-dire un lava burst pour buffer un autre sort. Euh, idéalement le séisme. Sinon les chaînes d'éclair de garder une Tempête. Tu, okay. euh, tu as préparé un petit footage, enfin tu un petit footage à nous montrer pour, pour la partie multi, où tu étais en oui, donjon, donc ici sur les salles d'expiation. C'est ça, c'est ça. Donc euh, je, vais, je vais globalement expliquer sur, euh, sur... Je vais expliquer les trois premiers pools, par exemple, qu'ici qu'on fait. Euh, ça, va, ça va résumer un petit peu toute la, toute la partie que vous aurez sur, euh, sur le multi que vous pouvez avoir en Chamellam. Euh... Pour information, euh, en chameleon, le cycle multi, ça reste euh, très très similaire à ce que vous faites en mono. C'est-à-dire que vous allez buffer un sort euh, avec votre lava burst. Et vous allez euh, profiter un maximum euh, des resets. Euh, alors, je ne vous ai pas expliqué les talents. Peut-être avant de passer. Ouais, à tout Ouais, peut-être revoir vite les talents, tu as raison. Je, ouais. vais, je, ouais. vais, je vais revoir les talents. Parce que ça change un petit peu. Euh, en multi, vous passez à réplique ici. Euh, mm -hmm. En pure multi, en semaine euh, fortifiée par exemple, vous euh, restez sur réplique. Euh, C'est-à-dire que vous avez 25% de chance que votre sort euh, séisme. ou, mm -hmm. ou euh, T'es ah, spender de Maelstrom, quoi. Es, c'est ça. Ouais. On... Ça a 25% de chance de rien, de rien dépenser. Donc forcément, vous avez, euh, vous avez une autre. Si vous faites un choc et que vous avez un proc, bah vous pouvez directement euh, séisme de... par-dessus. Ouais. Ouais. Euh, Surtout euh, avec la légendaire, c'est vraiment pas mal. Euh... Hein. C'est ça sur un, cycle, sur un cycle multi comme ça il euh, y a quelques règles aussi à respecter. Euh, la règle de ne pas s'overcap en Maelstrom c'est valable c'est à dire que si vous êtes à 100 Maelstrom ça arrive souvent avec euh, garder une tempête ouais. euh, vous dépensez euh, le maelstrom ah. vous évitez de lancer un lava burst ouais. euh, Et voilà sinon le build il ressemble à ça vous jouez avec élémentaire primordial aussi garder une tempête ça change pas euh, mettre des éléments aussi. Euh, Peut-être plus tard dans l'extension, on aura un build autour de l'élémentaire de tempête. Tu vois, moi, je pensais que ça, ça changerait plus que ça. Non, euh, non, bah écoute les, les ça. Bah après, c'est parce que j'avais Fio de glace en mono aussi en tête. C'est pour ça. Ouais, ouais. il ouais. tu... mm. y a un monde qui joue là-dessus, mais je préfère quand même l'élémentaire primordial ouais, euh, à cause sûr. de la. Bon, c'est ça que je veux. Voilà. À cause de la, la comète qui la météore. Mm -hmm. Il ouais. fait, euh, qui fait la même chose qu'un Qu sort de mage. Ouais, il y Voilà. Ça marche. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié de dire donc, On buff bah, C'est ouais, quoi déjà juste, On va dire comme ça, ouais, tes rotations, etc. C'est quoi tes... Euh... C'est ça. Alors, euh, le premier sort qu'on va essayer de lancer, ce sera un Lava Burst pour euh, buffer nos chaînes d'éclair. Ouais. Euh, donc, on va faire euh, Lava Burst Flame Shock. Ouais. On va essayer de spread un maximum. Donc, on va utiliser ensuite Vague Primordial. Qui mm -hmm. va nous faire proc le buff d'Intel. Ouais. Oui, oui, c'est Comme ça, on a le buff hein. d'Intel euh, pour les prochaines, euh, les prochaines 7 secondes 5 de Gardien des Tempêtes. Ok. Euh, on va lancer le, la première chaîne d'éclair qui va nous mettre à Sand Maelstrom. Ah, avec Gardien des Tempêtes avant, du coup Ouais ouais bien sûr. Ouais, bien bien, sûr, bien sûr. Sûr. Ouais. Et ensuite, avec, avec Sand Malstrom, on fait un choc puisqu'on joue avec le légendaire euh, Les Épaules. Euh, touc, les épaules qui nous buffent notre séisme à chaque choc Donc c'est un, ouais. un cycle un petit peu bizarre euh, qui nous oblige à choc pour, pour faire un séisme. Ouais. Donc c'est un peu contre-intuitif ouais. euh, en multi. Mm -hmm. euh, moi, j'aime pas trop jouer autour de ça, mais c'est trop fort, donc je, je me force. c'est l'optique, ouais. Ouais, donc ouais, voilà, c'est ouais. ça. ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'on met, on met du temps à ramp-up en, en multi. Parce qu'il faut qu'on... Il faut qu'on rentabilise deux barres de Maelstrom avant de pouvoir faire des dégâts conséquents. Ouais, c'est mmh. pour ça aussi qu'on joue un peu réplique sur ouais, les semaines fortifiées. Bon. Ouais. On fait des poules un peu plus conséquents que d'autres. Euh, voilà. okay. Sachant que le, le nombre de cibles optiques que vous pouvez avoir, c'est 5. Au-dessus de 5, vous ne ferez pas plus de dégâts que s'il y avait 20 cibles. C'est les mêmes dégâts puisque vous êtes overcap, vous êtes cap à 5 cibles. Ce qui est peu, hein. Ce qui est vraiment pas beau. Ce qui, est, ce qui est peu, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, on n'est ouais, ouais. pas, pas la seule classe dans ce cas-là. La plupart des classes sont dans ce cas-là, donc euh, finalement, mmh. pourquoi pas, tu vois. Ouais. Euh, je voulais rajouter quelque chose, et j'ai oublié. Euh, c'est pas grave. De toute façon, va tu vas peut-être revoir avec euh, les footage ouais. que tu as, as préparé. Euh, c'est ça. Qui viennent de ta chaîne Twitch. Oui. Euh, alors, on va voir le premier pool. Euh, c'est un pool conséquent parce qu'on fait euh, on fait BL dessus avec euh, il y a je crois 20 21 quelque chose comme ça. Donc là, ce qu'on va voir faire, c'est qu'on va me voir poser l'orion de lave. Je vais mettre une vitesse un peu plus faible. Ouais, 200. Ouais, ouais, Donc là, j'ai posé l'orion de lave. On, ouais. Le tank va préparer le pack avec le ce qui arrive à droite ainsi que ce qui allait chercher derrière. Euh, je vais Là, on a claqué la BL. Je prépare le gardien des tempêtes. Vous voyez, là, j'ai lancé ma vague primordiale. Oui, bien sûr. Pose un orion de love. Là, je vais cast normalement un autre orion. Voilà, je, je chaîne d'éclair pour ouais. monter à 95 de maelstrom. Puisque ce qui est important euh, dans... Dans, le... dans le cycle multi, c'est de buff euh, le... Le... le séisme qui va arriver. Le, mm -hmm. le gros séisme. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. si vous voulez, si vous voulez vraiment faire des dégâts, c'est ce qui va être important. Là, j'ai fait un petit peu une erreur. Normalement, on aurait dû euh, la Burst avant de faire la première chaîne d'éclairs, comme quoi personne n'est ouais. parfait. Ah oui, oui, bah oui pour. Euh, ouais. Voilà. Et donc là, dire. là j'ai fait, j'ai fait un autre, euh, une autre chaîne d'éclairs. Encore une erreur. J'aurais dû parce que j'étais à, j'étais à 50, je crois, j à 50 de maelstrom, quelque chose comme ça. Mm -hmm à 50 de Malstrom et j'ai chaîne d'éclair là où j'aurais pu euh, faire juste un lava burst ça m'aurait proc jusqu'à 70 parce que j'avais le, le buff de vague euh, primordial ça m'aurait buff à 70 et euh, j'aurais pu euh, j'aurais pu juste, euh, juste faire euh, mon séisme la chaîne d'éclair qui va arriver hop je monte à 95 je fais un choc j'ai mon proc de légendaire qui est ici Là, je fais ch chaîne d'éclair alors que j'avais pas besoin, j'avais juste besoin de faire un lava burst, ça m'aurait monté mm -hmm. à 60 et j'aurais ouais. séisme. Moi, bon, je choisis de refaire chaîne d'éclair, je vais séisme parce que j'étais à 100. Là, je chaîne d'éclair, ensuite, je lance mon lava burst, je hors choc. Tu as de nouveau le légendaire, compte. du coup Du coup, effectivement, vu que j'ai hors euh, choc, j'ai le légendaire. Là, je devrais cast normalement un lava burst pour buffer. Euh, le séisme, mmh. hop, là je m'éclaire pour être sûr d'être à plus de 60. Je lave burst, je séisme, et voilà. On a vu à peu près euh, le, le, le cycle multi, alors avec quelques erreurs, que, quand même. Mais à <rire> euh, la fin de ce pool, tu étais à pas. combien là sur ce premier point avec deux instances Alors, sur la, fin, sur la fin de ce pool, j'étais à ouais, 15. Là, je monte à 12, 13. Tu vois, je monte pas très haut, finalement. Bah c'est pas mal, quand même, déjà. Hein. C'est pas mal, en soi, c'est très respectable. Mais il euh, y, a, y a des poules où on, on peut monter plus haut. Là, j'ai fait j'ai fait pas mal d'erreurs. Comme tu as vu, il euh, y, mmh. y a des cycles de DPS qui ne sont pas très bien respectés. Euh, et j'ai pas eu énormément de proc. Ouais. Euh, et j'ai fait un test aussi avec le bijou, euh, le bijou en question euh, que je t'ai montré tout à l'heure le 210 mm -hmm. là sur euh, Spire, ouais, celui Spire euh, ouais. si t'as si beaucoup de proc de réplique euh, tu vas passer euh... il y a des fois ça proc trois fois de suite donc tu fais euh, séisme into earth shock into, into" shock. Ah, ouais, ouais. et du coup tu te retrouves à faire des poules à, à 20k alors que bah, t'as as claqué 3gcd par exemple, euh, bon mm -hmm. j'exagère un peu mais c'est presque le cas quoi il y, y a des fois, tu profites vraiment du fait euh, d'avoir le, les procs de séisme, enfin les procs de réplique, euh, pour, pour tes PS1 max. C'est assez, assez RNG dépendant euh, avec ce talent, mais finalement, overall, sur un donjon comme Tiernacite, euh, tu, tu, tu peux sortir du sika facilement. Ben moi, je, moi, je sors 6k sur un Tiernacite par exemple, là où sur Aspire, je sors un 5k4 de d'overall. Ce qui est très respectable, mais euh, c est, c est... voilà, en mythique plus c'est loin d'être la meilleure classe que vous pourrez avoir pour du multi. Ouais, euh, bien sûr, le ouais. Chamelem ça prend du temps à monter ses dégâts en multi, euh, à match cheveu, bah 10 secondes et il n'y a plus de pack. Ouais, ouais il a pu convue euh, Voilà c'est ça. Euh, ouais. C'est pareil hein, il est pas capé quoi. Mais... Voilà, et un et... <rire> hunt, hunt, hunt précision... No, ça, ça fera verts ça Fera globalement la même chose que vous, mais en plus vite. Oui, carrément. carrément. Après, euh, voilà, ouais, comme ouais. tu l'as dit, il y en a qui arrivent quand même à jouer euh, dans des hautes clés. Euh, Bien mine sûr. Mine de rien, le DPS sur 5 cibles, du coup, est quand même très correct. Et puis, euh, après, c'est une classe de coeur. Est-ce que tu as envie de penser des chaînes d'éclairs euh, répliquées qui font des CS mais... partout ou pas quoi. Exactement. Euh, à savoir qu'en Mythic Plus, vous avez, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options euh, à votre disposition d'utilitaire. Euh, je pense que c'est Je crois que c'est un topic que, dont on parlera un peu plus tard. Ouais, Mais bah écoute, on peut commencer à l'attaquer euh... maintenant. Vas-y, vas-y, parlons-en du coup. Pendant qu'on est dessus Parlons-en. Très bien. Parlons -en. Euh, alors, je vais, je vais mettre en pause ça. En cham, en cham vous avez beaucoup d'utilitaires. Euh, vous avez tous vos totems. Donc, il y a le, le totem de slow, le totem de stun et le totem anti -fier. Slash, euh, je crois que ça enlève aussi les, les charmes, ouais, c'est ça, charme et sommeil. Donc c'est utile pour plein de donjons. Euh, c'est utile sur Tirnacid, par exemple, pour éviter le fear du premier boss. Euh, c'est utile, euh, utile euh, sur The Other Side quand vous avez le debuff de Sleep, que vous pouvez esquiver en sautant, mm -hmm. normalement. Mais il y a des gens qui oublient. <rire> ça arrive, ça arrive. <rire> ça arrive. Euh, un stun de masse, ben, c'est pas négligeable, euh, beaucoup de classes en ont, mais... donc on en fait partie, vous avez un totem de slow, mm -hmm. qui est mine de rien plutôt, plutôt efficient, ouais. et en plus gros euh, CD, vous avez l'élémentaire de terre, euh, l'élémentaire de terre c'est un truc fort. qui va pouvoir tanker à la place de votre tank, mm -hmm. alors il tankera pas aussi longtemps, ça c'est sûr, euh, mais ça peut permettre de faire des poules, euh, un, peu plus, un peu plus big ou si votre tank est pas sûr de pouvoir tenir tout le pack euh, vous lui demandez est-ce que tu veux un élème de terre en, en entrée de, en entrée de, de pack, de pack et il va prendre l'aggro sur euh, 10-15 secondes il va mourir et c'est 10-15 secondes que le tank aura gardé ses cd par exemple. C'est clair. Ouais, ouais Même ça, une situation euh... que je vois souvent, c'est genre euh, le tank meurt, il y a panique, et les lèmes de terre arrivent. Et, euh... Ouais, c'est ça. Ça, ça, ça. ça arrive souvent aussi. Si jamais votre tank meurt, le temps que vous fassiez un berez ça peut sauver euh, ça peut sauver le heal ou le DPS qui bérèse. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique. Ah surtout que avait... celui de il est fort. Hein. Euh, oui, c'est à cause de l'élémentalisme. Oui, c'est ça, on est d'accord. Ouais. Euh, ouais, ouais. Si tu prends pas ce talent, c'est des élèves. Hein, je vais te montrer, hop. Des LM qui ressemblent à ça. Ouais. Là où si tu prends l'élémentaliste primordial, euh, ton élème, il a plus une gueule comme ça. Ouais. Et voilà. tu peux le contrôler et, aussi. Et, et tu peux le contrôler, tu peux lui dire, si, euh, si jamais il est sanguin, euh, tu, peux, euh, tu peux le faire, <rire> faire, de la, <rire> faire de la micro, hop, et, et tu peux lui dire de claquer, euh, par exemple, un CD euh, de 40%. Sachant qu'il s'applique pour toi aussi. Hein. Ça peut être euh, le, le CD de l'élémentaire primordial de terre, qui est ici là. Le durcissement de la peau euh, ça s'applique également pour toi donc c'est un, un cd défensif en plus ah ouais. euh, de 40% donc il y a un cooldown de 5 minutes donc euh, mm -hmm. je sais pas si on peut vraiment appeler ça un vrai cd mais bah mais si quand en même, tout hein. cas c'est un voile en plus quoi ouais, ouais. c'est ça voilà donc ça c'est un gros c'est un gros cd utilitaire en mystique plus en raid c'est pas utile euh, vous vous en servirez mm -hmm. pour euh, les 27% de pv en plus et, et le cd euh le cd de réduction de dégâts, voilà. Yes, comme en si ralcy plus... mort. <rire> ouais, voilà, par exemple. Alors, en Mythic plus, je vois souvent des gens jouer avec soutien astral. Euh, c'est pas aussi fort qu'une Vampiric Embrace d'un prêtre ombre. Mais ça peut faire son, son petit pécule de heal, hein. c'est... pourquoi pas. Moi je joue souvent gardien de la Nature parce que c'est un... Je dirais pas que c'est un cheat death mais euh, ça me permet quand même de me heal euh, si jamais je tombe trop low. Mm -mm -mm. Là où si je, suis à, si, je suis à, ouais, si je suis à 6k5 par exemple, sur un pack, je vais heal du 1,4k, c'est ok, mais bon, ça fait pas aussi bien qu'un prêtre, on va pas se mentir. Ouais, ça va, mais je... voilà. bah, euh, tu peux avoir une espèce de VE quand même, quoi, si t'en veux. C'est ça, exactement. Puis t'as les soins aussi, du coup euh, T'as les soins. T'es es une, une des classes qui, qui permet de, de se self heal ou de même de heal quelqu'un. Euh, bon, tu vas vite te dump en mana, donc tu pourras tu pourras faire que Il soigne 3... à combien tes afflux, là ah, Les afflux, il soigne à... Ah bah yes. Tu saurais me dire... Euh... 4600 en en okay. Ouais, Ok. ça va, hein. Ça va. C'est... C'est pas, pas un... C'est pas un île de fou, mm -hmm. mais consacrée, tu peux te remonter 8K facilement, quoi. Ouais. Donc, ce qui est plutôt bah, correct. Est, ce, qui, ce qui est correct, quand même. Et puis, t'as la chaîne de soins, maintenant, aussi, il me semble, hein. Oui, t'as la chaîne de soins que je n'ai pas bind. Euh, <rire> que je n'utilise pas trop. Ouais, je sais, je suis pas... Je suis pas... <rire> la, la salle de guérison. Qui rend 3400 à la cible alliée. Que tu as ciblée. Et qui soigne deux alliés en plus. Ouais, ça marche. Voilà. T'as un petit totem de heal que tu peux poser. Qui soigne de 779 toutes les 1,7 secondes aussi. Tu utilises voilà, c'est value, le totem de soins c'est value, je l'utilise souvent euh, sur un pride, euh, ouais. parce que je sais que c'est difficile à heal un pride. Ouais, et puis ça soigne euh, tout le monde, du coup. Ouais. Voilà, c'est un GCD qui soigne bon, très peu, on va pas se mentir, ouais. mais c'est toujours ça de prix. Euh... En plus de ça, vous avez un maléfice. C'est un sort euh, très très... Enfin, qui est utilisé très très souvent. Euh, ça a la même value qu'un qu stun de givre ou un chip de mage. Euh, attention, cependant, vous prenez l'agro si vous passez à côté du mob Maléfice. Ah oui, d'accord. Ça marche oui. pas okay. comme une cage de DH où mm -mm. euh, vous prenez pas l'agro Si vous passez à côté, vous aurez quand même l'agro. Et euh, le dernier... J'ai un bump, effectivement, qui permet de relocaliser des ennemis ou de, ou de faire, faire n'importe quoi aux ennemis. effectivement. Ça arrive souvent qu'il y ait des, des chamelems qui... Comment dire Qui veulent bien faire et qui, se... qui font un peu, euh, qui font ce sort là, mais finalement euh, ils vont emmener des ennemis sur un autre pack. Ouais, c'est encore pire. Parce que ça, ça, ça mine de rien, ça bump assez loin. C'est plus ouais. qu'un petit fond de, de. Il est de violent. Ouais, le bump du cheval, est violent. Et ouais, c'est ça. Et donc faire attention à quand vous utilisez, comment vous l'utilisez, euh, de pas faire agro autre chose à côté avec. Mais effectivement, pour sortir un mob d'un saga par exemple, qui casse tout le temps, c'est très pratique. Parce que justement vous allez l'envoyer ouais. loin ouais, de ouais, carrément, ouais. carrément. Puis t'as une purge Mais... aussi en Chamelem. Ouais. Exactement, j'allais y venir, c'est la purge, euh, qui permet d'allumer un effet magique bénéfique. Donc c'est utilisé euh, sur pas mal de donjons mythiques plus. En raid j'ai pas eu l'occasion de le faire, parce que je crois qu'il y en a pas, euh, ou alors pas à ma connaissance. Pas mal. Euh, ma connaissance, les boucliers hein. d'os sur euh, Theater of Pain, c'est cool, vous pouvez les enlever. Ouais. Euh, vous pouvez enlever des buffs, euh, des buffs magiques euh, sur euh, Malpest, sur les premiers adds euh, quand il brille. Mm -hmm. Ça, right. Vous pouvez l'enlever, euh, etc. etc., etc. Bah, des, des, buffs, des buffs magiques, quoi, tout simplement. Bien sûr. Voilà. Ce qui fait, ce qui voilà fait déjà, déjà pas mal. Qu fait. Hein, ce qui fait déjà pas mal de ce choses. Ce qui fait là, déjà pas mal. Hein. Et vous avez un Ankh. Et voilà. oui, il y a ça aussi, oui. Tu peux revivre, même si t'es mort. Effectivement, on peut, euh, on peut revivre. Hein. Je vais me suicider sur un, sur un testeur de fer mais une fois que, une fois que vous, vous tombez à 0 point de vie toutes les 30 minutes euh, vous, avez, euh, vous avez un revive euh, instantané qui, qui n'est pas, ne pas, pas compté dans les Bères et ça ça n'est pas compté dans les et ça c'est quand même vachement fort euh, sur Altimer par exemple. Euh, les chamans euh, qui étaient euh, qui étaient ciblés par, euh, par la, la flèche de fer. Ouais. Le, je sais plus je me souviens plus du nom de, de l'habilité mais on utilisait justement un Ankh, Paf. Pour revenir à la ouais, vie et fin. finalement bah c'est c'est quand même c'est quand quelque chose. Ah clairement, Voilà. c'est c'est une bonne grosse plus-value carrément. Et du coup j'ai encore quelque chose. Ah oui j'ai encore oublié quelque chose parce qu'on a un dispel de malédiction. Tous les effets de malédiction de cibles alliées. Ouais voilà. Donc en plus il ouais, y a un dispel malé. C'était de le dernier. Promis <rire> c'était <la> <rire> le, le dernier. Vrai, <rire> <rire> Et du coup, en termes d'interface, bah, j'ai vu évidemment que tu as une interface un petit peu soignée avec un Wikora au milieu. C est, c est, tu saurais me dire un petit peu déjà si ça vient d'où ce Wikora que t'as mis au milieu Alors, euh, ce Wikora là, c'est le Wikora de Naesam. C'est un chien que je suis depuis Légion. Euh, c'est un Therry Crafter qui, fait, qui a fait ce, ce pack là. Ça s'écrit euh, comment euh, N-A-E-S-S-A-M. Ok. Voilà, donc euh, j'ai pris ce pack et je l'ai pas, euh... pas mal modifié. J'ai rajouté 2-3 euh... trucs. Euh... Je vais l'afficher parce que j'ai pas envie de rester en combat. élémental, voilà, c'est celui-là. Euh... J'ai rajouté plusieurs trucs. De base, on a que le... la partie centrale et Bien. ce truc-là au milieu qui, qui bouge. Ouais. Euh, j'ai rajouté euh, le, le CD de Mag primordial. primordial ici, ouais. Ouais. en plus gros, euh, j'ai rajouté le buff de. Le légendaire dégendert. de séisme, s'il ouais. est activé, enfin si on, si hmm. on l'a équipé, et ouais. j'ai aussi rajouté le tracking du de, de maître des éléments, ouais. parce que j'aime bien avoir euh, une vue sur est-ce que j'ai euh, est -ce, ce buff ou pas. Mm -hmm. Normalement, tu le sais parce que tu viens de cast une lava burst, mais il y a des fois tu, tu penses tellement à plein de trucs pendant ton cycle. Ouais, que, clairement. Tu Alors, un que, petit rappel. Euh, pas... Que tu as déjà cast la lava burst. C'est euh, vrai. Mais voilà. Ça, je pourrais te, je pourrais te le donner. Bah écoute, tu vois euh, je veux bien que tu le je bien. Je me le partages après la vidéo. Ouais. Je te le partage le je je me en pas description. De yes, yeah, super, nickel. Tu gères. Donc là, ça te permet de traquer bah, grosso modo quasiment tout ce que tu as besoin de savoir au niveau de ton DPS. Du Exactement. coup, ça nous amène une autre partie. Typiquement, moi bon, j'ai bien vu que ton séisme, tu l'avais pas cliqué deux fois. Une bon, petite partie macro euh, Oui, partie macro. Alors, partie macro, j'en ai pas beaucoup, beaucoup. Euh, je devrais en avoir plus. Euh, notamment, alors, je vais faire celle que j'ai déjà. J'en ai une sur le séisme. Mmh. Très important, euh, celle-ci, c'est le must-have en chamellem, c'est euh, le add cursor sur votre séisme. Ça permet de placer le séisme là où vous mettez votre curseur. Mmh. Et vous n'avez pas à dire, tiens, est-ce que... Euh, annuler, hop. Vous n'avez pas à cibler comme ça et dire, hop, je pose ouais. mon séisme. Ça, vous perdez, en gros, j'ai essayé de faire ça généralement et c'est ouais. un peu chiant. Je devrais l'avoir aussi sur les totems. Sur les totems, euh, c'est c'est plus optique de l'avoir sur les totems aussi plutôt que de choisir un peu où est-ce que ouais. vous voulez faire ou ouais. les poser. C'est c'est un peu une préférence que j'ai moi de d'avoir euh, Cet AOE sur les sur les CD de ce genre là. Mais pour pour le coup le séisme c'est un truc qu'on caste euh, toutes les toutes les trois secondes donc euh, au, bout, au bout ouais, de ouais, 10 ça commence à être chiant de devoir placer une AOE. Euh, c'est clair, je trouve ça pervers. En plus. Enfin, honnêtement si dans ta rota DPS il y a un sort que tu dois double-clic, c'était pareil pour un choc de oui. flamme mage, pour moi c'est pas possible quoi, tu vois. Genre... Non non, c'est pas possible, on est d'accord. Euh, après, les deux autres... les, les macros que j'ai ici, euh, c'est parce que... Ah j'ai une question qui n'a rien à voir avec ça, mais j'y pense maintenant. Si t'as la légendaire euh, sur le séisme, pour faire du mythique plus. Oui. Okay. Euh, ouais. T'arrives sur un boss, en monocycle pur. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux faire ce séisme s'il est buffé ou tu refais quand même un orion et tu ignores un légendaire Non, il faut... Effectivement, c'est un truc que j'aurais pu préciser, c'est que si vous jouez avec le, le légendaire euh, de Earthquake, euh, vous voulez euh, dépenser cette, euh, cette stack euh, buffée d'Earthquake, même en mono. Même en mono okay. Vous mettrez plus de dégâts sur un séisme où le boss prend l'intégralité des dégâts du séisme, parce que s'il se déplace, euh, c'est plus value. Ouais, euh, un séisme buffé par le légendaire fera plus de dégâts qu'un Earth Shock sans rien. D'accord. OK. Voilà. Voilà. Ouais, et donc, dis... donc, pour les macros, ouais, j'ai deux macros, une macro chaîne d'éclair et éclair. Avec ouais. un trinket, c'est le use 14, c'est le, le dernier slot que j'ai là. Ouais. Euh, c'est En gros, c'est la cliff de simulation. Euh, ce truc là, où vous avez tout le temps envie de le claquer dès qu'il est up donc ouais, ça me permet de, à chaque fois mm -hmm. je l'ai mis sur mon sort que je spamme le plus euh, mm -hmm. comme ça je suis sûr de le claquer en CD et... et ça fait tout le temps les dégâts que ça doit faire euh, je pense que si jamais j'ai le trinket de Natrius euh, je le mettrai également sur ça il mm -hmm. euh, y a peut-être des fois où si la cible meurt avant que le trinket arrive ça serait perdu euh, donc peut-être que je le ferai sur une autre, une autre, un autre sort mais sinon ouais, je pense pas trop le faire et ça, bah, c'est pareil, c'est pour mes deux trinkets. Si jamais j'ai deux use, euh, je, les mets, je les mets par ordre de priorité et, et je le mets sur, ce, sur cette macro-là. Okay. Pour ce qui est des macros, il me faudrait aussi la, la macro euh, dispel euh, en mouse over, ainsi que le heal. Mm -hmm. Parce que là, actuellement, je dois, je dois cibler quelqu'un ah, heal ouais, et dispel quelqu'un. Ça, ça, pour moi, c'est vraiment un must-have, normalement. Euh, je l'ai ah, pas ouais. fait par pure feignantise. Je l'avoue. <rire> euh, <rire> c'est mais, euh, mais ouais, le, le dispel et le heal, pour moi, ça devrait être en, en mouse over également. Et il y a un truc que je me demandais aussi, parce que ouais. moi, je me questionnerais si je jouais chez est-ce que euh, l'Orient de Flamme, euh, pour faire du Mythic Plus, l'avoir en mouse over, parce que ça peut pas enfin être en if mouse over existe, machin, enfin, tu vois, euh, ça ne serait peux... pas bien. Euh, pour, euh, parce que tu sais des fois as juste envie de mettre un Orion de flamme mais pas forcément de cibler le monstre tu vois ce que je veux dire Ouais ouais je, je vois totalement bah, tu, tu peux effectivement ça c'est un, euh, un peu un choix de gameplay euh, c'est comme le séisme avec le mouse over ouais. euh, euh, curseur, enfin, le plutôt. curseur bien sûr ouais. c'est comment tu préfères jouer euh, moi je sais que j'aime bien d'autres des cibles spécifiques mm -hmm. euh, donc euh, vu... et quand on est en mythique plus il y a beaucoup de gameplay c'est compliqué de s'y retrouver parfois Ouais. Euh, et, et moi c'est ma préférence je, mm. je l'applique pas à tout le monde si vous voulez faire un, un, out, un mouse over sur le lorium flamme effectivement ça vous permettra de perdre un peu moins de dps et de pas avoir un switch de cible et effectivement mm. overall je pense que ce sera un gain de dps pour vous moi je joue pas comme ça parce que j'ai à dire une bêtise, mais je ne suis, je suis pas un bon personnage, <rire> on va dire. Non, non, il bah, n'y non, non, a et pas euh... ça, C'est chacun ses préférences de jeu, tu vois, c'est une voilà, question. Voilà, c'est ça. Pas... Ouais. Mais en vrai, je vous conseille de le faire, c'est comme le, le Hat Cursor sur le séisme. Je pense ouais. que c'est pas du tout une mauvaise pratique, et, euh, et je vous encourage à le faire quand même. Et okay. voilà. La deuxième macro que je pense qui sera utile, euh, peut-être pas tout de suite, mais dans l'avenir, ça le sera forcément. Euh, quand on fait l'élémentaire de feu... Euh, qui est buffé par euh, le mmh. talent en question. Il euh, on a un sort ici. Qui, ouais, est, euh, la ouais. qui, est, euh, qui est la météore. Euh, qui a un autre nom quand on l'a l'élémentaire de tempête. Et il faut savoir qu'avec le, le conduit euh, qui augmente la durée de l'élémentaire, quand il sera euh, au max, on pourra le faire deux fois ce sort. Donc je pense qu'une macro qui permet de casse l'élémentaire et instantanément... Euh, son sort de euh, météor ici sera utile parce qu'on devrait pouvoir normalement à la fin du, de l'élémentaire le faire une deuxième fois mmh. plutôt que de devoir euh, l'assigner à un autre bind et, et devoir attendre deux secondes ou dix lettres de secondes parce que tu es en train de faire autre chose par exemple. ouais, ouais je, je valide. D'accord, de toute façon, quand tu poses ton élément toi généralement la météor tu l'utilises euh, en cooldown ou enfin, ouais, ça dépend des packs quoi, mais sinon tu l'utilises. Ça dépend des packs, ouais, mais généralement, j'utilise directement, parce que moi, je... Alors, c'est pareil, c'est pas un bon exemple, mais je de la mouse click, parce que je sais que j'en aurais qu'une dans tout mmh. mon LM. Ouais. Quand je pourrais en claquer deux, là, je la mettrais sur une macro, c'est sûr. Euh, là, aujourd'hui, euh, je fais mon cycle, et quand je suis en train de cast un truc, euh, par exemple un lava burst, je passe ma souris là, tac, je clique, et, et je continue une DPS, tu vois. Ouais, carrément. Je sais que j'en aurais qu'une dans mon LM. Euh, c'est sûrement pas une bonne conduite non plus, mais... Bon, écoute, c'est comme ça que je fonctionne, donc... Euh... <rire> yes, ça marche Oui, bah oui, bah de toute façon, tu... Yes, ça marche Bah écoute, je crois qu'on a fait pas voilà. mal le tour, hein Beaucoup de choses, hein bah, En même temps, ouais, franchement, je m'en doutais, parce que même euh, que te dire, euh, c'est... En plus, tu sais, c'est vraiment typiquement le genre de classe où t'as besoin d'avoir un un peu de retour d'expérience de quelqu'un qui maîtrise, parce que t'arrives dedans, tu lis des sorts, et t'es en mode, bon, euh, ouais, ouais mais... Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il faut que je, je, je lise, te euh... cache pas qu'au début, j'étais complètement paumé aussi, euh, comme beaucoup, euh, j'ai passé pas mal de temps à étudier euh, des logs, à regarder comment les gens faisaient, euh, et encore, même en regardant des logs, il y a des ah, fois... Ils si sont tu te tous pas pareils, les logs, hein. exactement. Et tu comprends pas, tu te dis, pourquoi lui, il fait ça, alors que lui, il fait ouais. complètement autre chose bah ouais et puis des fois t'as les procs alors du coup ça change un peu les prios et donc bah, les locks se ressemblent pas donc euh... Ouais. <rire> Exactement. <rire> donc c'est l'enfer. Merci beaucoup en, en tout cas Metsan, très grave plaisir. Mon ouais. but moi c'est que les vidéos elles, elles contiennent un max d'infos et euh, ouais. Si tu cherches des infos, quitte à la ramasser deux trois fois ou la faire deux fois un truc, peu importe. mais tu sais oui. que les infos elles sont là et euh, du coup tu ça. peux y retourner. Plutôt que d'avoir des infos un peu disparates, un truc à gauche, un truc à droite... Euh... Au moins, ouais. euh, là, t'as plein d'infos. Et si t'as envie de jouer chez MLM t'as des billes, tu vois. Voilà. <rire> bon, en tout cas, toi qui regarde cette vidéo, hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. N'hésite pas non plus à poser, évidemment, des petites questions si t'en as encore davantage. J'espère que t'as kiffé. Prends bien soin de toi et passe une excellente journée.